Alors, ici, si tu veux juste mettre le cadran, tu appuies ici. Faire démarrer le moteur. Tu appuies sur la pédale ici, la pédale de frein. Et on appuie là. Et voilà. Alors, est-ce que tu veux un peu de tout ouvrant Oui. Oui, alors ici, il y a un bouton. Hein on va l'ouvrir un tout petit peu. Voilà. C'est une automatique, une boîte automatique. Oui. J'ai mis le frein à main, moi. Ah, t'as mis le frein à main. Voilà, Pour Alors, plus. on enlève le frein à main. Et hop, et on est parti. Caméra de recul. J'ai une caméra de recul, oui. Mmh. Voilà. Là, j'ai un GPS. Ouais. Voilà. Là, c'est la clim. Ouais. Là, c'est le téléphone. Je peux téléphoner de ma voiture. Ouais. C'est un moteur de combien C'est un 130 chevaux. 130. Non, 96 non, non, kW. Un litre 3, je crois. Elle est très silencieuse. Oui, elle est très silencieuse. Elle est très agréable à conduire. Ça c'est sûr que... Et niveau d'érection. Impeccable. Alors si je vais trop près d'une ligne, tu vois par exemple, il y a des voitures, je le montrerai après. Si ouais. je vais trop près d'une ligne blanche, sans mettre mon clignotant, elle sonne. Parce que pour elle, je m'endors. Donc elle me réveille. le diable. Non, c'est pas ça, mais il euh, y a des voitures. Non, mais... Combien de kilomètres Elle a 640 kilomètres. Quand même. Ben oui, mais j'ai fait Liège et j'ai fait deux cette semaine. Ah, t'es des sculpteurs. Hein. Dès que tu un peu sur la pédale. Hop. On traçait sans problème avec sans ça. C'est super reposant. Elle euh, met les essuie-glaces quand il faut, automatiquement. Elle met les, elle allume les phares quand il faut. J'ai plus rien à faire que d'appuyer sur deux pédales et de regarder la circulation. Et alors, quand tu es arrêté à un feu rouge, ben. Le moteur s'arrête. Tu vois, même le clignotant, il est silencieux. Bon, oh, mais tu fais, toi Allez Mais qu'est-ce qu'il oh qu qu a Qu'est-ce qu'il a Tu vois, voilà, là, il s'est arrêtée. Le moteur est éteint. Et dès que je vais retirer ma pédale, mon pied la pédale de frein, couc, elle se remet en route. Pour euh, économiser de l'énergie sur CO2. Et alors ici, j'ai la vitesse, mais j'ai la vitesse en digital ici aussi. Ici. Ouais. Là j'ai ma jauge d'essence et là ma jauge d'huile. Elle se remet de suite en route. Hop Ouais, elle est vraiment conforte. Ah, elle est très confortable. T'as un accoudoir central. Ici. Tu le veux, ton accoudoir Oui, je le veux bien. Attends, je te le mettrai quand je serai chez moi. Parce que... pension très confortable vraiment euh, pour le moment je vous la conseille vraiment porte parce que là ça va être facile enfin facile faut toujours faire attention mais pas facile Alors, en général je rentre mais je rentre mes rétros pour rentrer dans mon carporte parce que j'ai peur de les abîmer Je que c'est tout juste, hein. C'est tout juste. Voilà. Et ça, c'est ma maison. Et moi, ce que j'aime bien dans cette peinture, c'est le frein, là. Parce qu'il est facile à mettre. Là, il est... Là, il est enclenché. De... lui aurait donné ah, le même, le de même la, même la point, mienne, enfin, oui, le, confort, le même point oui. fort. C'est le confort. Parce que l'autre, j'ai pas encore bien ses dimensions, j'ai l'impression de conduire un, un, une, un gros char, tu vois. Oui. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça n'a plus rien à voir avec ton ancienne. Non mais non, ça n'a plus rien à voir. Mais j'étais quand même triste de quitter mon ancien Parce que je l'ai gardé 15 ans. Et elle n'a jamais tombée en panne. J'ai jamais eu de frais sur cette voiture. Elle était impeccable. L'intérieur est presque similaire Oh, Peugeot. Ah, mais c'est la même, euh, c'est normal, hein. Peugeot et Citroën, c'est le même groupe. Oui, oui. C'est PSA. Et, vitesse. et la marche arrière et alors tu peux la mettre donc en automatique marche avant, marche arrière neutre aussi pour aller au carouage et alors tu peux la mettre en en manuel en manuel oh. aussi mais... alors règle la porte de vitesse oui mais alors ça je ne sais pas encore très bien comment c'est ici Madame, elle m'a expliqué tout mais c'était beaucoup à retenir en même temps elle m'a pas expliqué tu vois tu entends je suis un peu sur la trop sur la ligne blanche hop elle sonne ouais, ouais. ouvre boîte Good guy.